Salut les Rolistes On se retrouve pour la question numéro 21 de RPG A Day 2017 Quel JDR accomplit le plus avec le moins de mots euh, Alors je sais pas ce que tu en penses Merlin Moi je dirais en premier pirate, pirate parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de mots euh, et il fait le taf complet, on peut jouer, on peut y aller, c'est fun, euh, c'est parti, on a tout compris ça marche super bien euh, En second, euh, à peu près avec echo je dirais l'agence nom de code Ares ou alors billets Rouge parce que billets Rouge c'est pareil, c'est un petit livret qui n'est pas énorme. Euh, ça doit faire une centaine de pages, tout compris. Et, euh, et c'est limpide. On a un univers très très parlant, avec, avec énormément de, de, de, de valeurs et de, et de profondeur. Beaucoup de possibilités de parties, en très peu. Et l'agence non de code ARES, eh évidemment, comme c'est un, un plus ou moins un méta-système sans univers, euh, enfin l'univers c'est le nôtre ou pas, euh, c'est un système de parties euh, on peut renouveler éternellement donc euh, donc forcément euh, ça marche aussi très bien et il développe vraiment un système de narration partagée euh, bah, sans s'étaler sur des sur des pages et des pages et des pages donc ça c'est super aussi et juste une dernière petite note je sais qu'il existe un concours en ligne je me rappelle plus tout à fait du nom mais, mais ils le font régulièrement je, je vous mettrai le, le lien en description c'est un concours où il faut écrire des jeux de rôle en moins de 250 mots donc j'en ai lu quelques-uns et certains étaient assez prometteurs euh... Vas-y, passe euh, si je te gêne. Euh, certains étaient assez prometteurs et en 250, nous, arrivaient à accomplir eh bien, quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire un jeu de rôle euh, qu'on a envie d'essayer. Voilà, c'était la question numéro 21 de RPG Day 2017 et on se retrouve dès demain. Ciao les rôlistes